À l'Université bordeaux Montaigne, nous avons à cœur de partager et transmettre le savoir et la connaissance. Pour cela, nous avons développé plusieurs stratégies. Tout d'abord, nous diffusons les travaux des chercheurs grâce à nos différentes maisons d'édition qui éditent des livres et des revues tout au long de l'année. Découvrons l'édition scientifique avec Anne-Lise Potier. Euh, L'édition scientifique, euh, c'est la publication d'ouvrages, de recherches euh, ou euh, des manuels scolaires et universitaires à destination des étudiants et d'un public plus large, euh, écrits et dirigés par des enseignants-chercheurs euh, des universités. Dans notre établissement, les travaux des chercheurs sont publiés par nos maisons d'édition. Carrière Social Edition, qui se donne pour ambition d'éditer, diffuser et valoriser des travaux de chercheurs et d'étudiants dans le champ de l'intervention sociale et de l'animation socio-culturelle. Les presses universitaires de Bordeaux, qui proposent des contenus exigeants dans le domaine des sciences humaines et sociales. Ozonus édition, spécialisée dans les domaines de l'Antiquité, du Moyen-Âge et de l'archéologie. Nous avons également Luna, l'édition en libre accès. Cette plateforme en ligne propose à toutes et tous des contenus numériques en accès libre, immédiat et évolutif. Stéphanie Vincent nous explique le déroulement de l'édition d'un ouvrage à Luna, l'édition en libre accès. Ce manuscrit passe en expertise, etc. On choisit de le publier en numérique. Alors pourquoi numérique Parce que euh, il op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 dans leur lecture, que ce soit pour la recherche ou pour le plaisir. En effet, les bibliothèques rassemblent un vaste patrimoine sur tous supports, livres, revues, travaux universitaires, cartes géographiques ou encore DVD. Les missions des bibliothèques universitaires sont nombreuses. L'acquisition d'ouvrages nécessaires à l'activité pédagogique, la conservation et le prêt de documents. Le développement des services en ligne et des bibliothèques virtuelles l'accompagnement des chercheurs dans leurs projets recherche et la participation à la visibilité des publications universitaires, la formation à la recherche documentaire et aux outils numériques. Gaël Suchestov nous parle de ses missions au sein du service commun de documentation. Je suis bibliothécaire, euh, plus précisément je suis technicienne d'information documentaire et de collection patrimoniale. Euh, je travaille euh, à la bibliothèque de l'IUT et de l'IJBA, le centre de ressources Montaigne. Euh, je suis en charge des de collections, des acquisitions, de formation auprès des usagers, donc euh, des étudiants et des enseignants qui fréquentent la bibliothèque. Et euh, je travaille également euh, au niveau de l'accompagnement de tuteurs étudiants qui euh, travaillent pour le plan Réussir ma liste.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 Donc, j'ai souhaité passer les concours des bibliothèques euh, voilà, de l'enseignement supérieur pour travailler en bibliothèque universitaire. Tous ces services représentent plus de 100 personnes qui ont tout à cœur de vous accompagner en vous proposant des contenus de qualité, un accompagnement adapté, mais aussi des événements, des expositions, des rencontres et des formations.